Bonjour, je vous montre pour ce deuxième défi, comment jouer des différentes parties du tambour en utilisant un programme déjà fait. Alors, vous allez tout simplement copier avec l'hyperlien le défi de jouer du tambour dans la barre de recherche afin d'arriver sur ce programme. Si on regarde ce qui est déjà programmé, c'est lorsque j'utiliserai la flèche vers en haut, j'aurai ce son. Alors, ici, je peux le faire en, utilisant, en touchant la flèche vers en haut. Et vous entendrez le son de la cymbale. Si je vais voir la flèche vers le bas et que j'essaie de l'entendre, on aura le bruit de la grosse caisse. Si je prends la flèche vers la gauche et que je viens chercher ce qui est déjà programmé, on entendra donc le bruit de ce type d'instrument. Finalement, si je prends la flèche vers la droite, on aura ce son. Et je peux faire aussi, en touchant la barre d'espace, jouer de la cloche. Alors, on a ici un programme complexe, puisqu'il y a cinq instruments qui sont programmés. Je vous invite à peut-être changer une couleur, changer un chiffre, changer un son si vous le souhaitez. Et vous aurez donc un nouveau programme. Pour ma part, ce que j'ai changé, c'est ici. Les instructions étaient en anglais. Alors, je suis allé changer le fond pour écrire, pour, en utilisant l'arrière-plan. Alors, vraiment, c'est ce que j'ai fait ici dans les costumes. Alors, je peux aller chercher l'arrière-plan. Ce sont tous, toutes des images, pardon, que l'on utilise pour faire ce jeu de tambour, qui est quand même assez complexe. Alors, c'est une façon de faire. Je prendrai une photo du montage qui vous démontrera comment on peut faire jouer ce programme en utilisant Makey Makey, donc à distance, à la place d'utiliser notre clavier. Alors, je vous souhaite une bonne expérimentation.